Une poudre d'argile gonflante est saupoudrée sur de l'eau. Le bord du récipient bloque le gonflement de la couche d'argile. Elle plisse. La boue formée par le contact avec l'eau est étanche. En surface, la poudre reste donc sèche. La couche sèche se craquelle quand la couche humide gonfle.